Et 1, 2, 1, 2, 3, 4. Le soleil vient de se lever. Le 11 novembre va tout défoncer. Nous on est contents de retrouver l'ami GLG. Ce sera Noël deux mois avant. Ça vient de Chine, tu auras le temps. Et toujours fabriqué par des enfants. Un gage de qualité. Mais non, je déconne, c'était pas malin. C'est fabriqué par des petits lutins. Bienvenue chez le marabout du JT.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 Et toute la journée en hein, j'étais je l'ai loupé <rire> Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe J'étais encore dans mes conneries là Écoute, je me suis dit Si à chaque fois on pouvait faire une petite intro rigolote Est-ce que, est que ça pourrait pas être un peu drôle comme ça Pour casser un peu le, le rythme et l'ambiance Allez, comme à chaque début d'émission On remercie nos tipeurs pour leur café Plus on a des cafés, plus on a d'émissions On remerciera nos derniers tipeurs qui sont... Oh là, on a pas mal de nouveaux là Evil Neo, Nono Le Chat, Matt, Sébastien Paulet. Mmh, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos cafés, encore une fois, plus on a de cafés, plus on a d'émissions. Bon, c'est toujours les mêmes, hein, on 37, on monte à 43. Et je vous rappelle, pour ceux qui m'offrent un café pendant tout le mois de novembre, pendant tout le mois en cours, et ben vous aurez droit à toutes les vidéos 24 heures avant tout le monde. Dans les news Tipeee, je vous envoie un petit email, vous avez la news 24h avant tout le monde. Vous participez à l'aventure, vous financez les cafés. L'émission est incroyable, l'émission est drôle. Bon, bah Des fois, pas tout le temps. <rire> Allez, on commence un peu avec les news du show. Attends si je trouve mon... Je vois rien avec ces lunettes. <rire> C'est beaucoup trop sombre. <rire> Il n'y a pas beaucoup d'éclairage. C'est beaucoup trop sombre. Allez, on commence tout de suite par le legeek.tv. Ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. Je vous rappelle, vous retrouvez sur le legeek.tv toutes mes vidéos, mes reviews, mes JT du geek et tout. Alors bon, en review, on cartonne pas mal à l'an hein. mois de novembre, je l'ai dit de toute façon. Toutes les marques sont énervées jusqu'au 11, après ils sont encore énervés parce qu'il y a le Black Friday, après il y a un petit truc là qui tombe vers le 25 décembre qu'on va appeler Noël, mais bon voilà, ça c'est léger. Donc il y a pas mal de, de travail, voilà, c'est déjà une bonne chose. Bon, on commence par le sujet pack du jour putaclic, bien évidemment Gearbest qui est de retour apparemment hein, le site alors le site Gearbest était en... était en reprise ça veut dire que quand vous cliquez Gearbest.com vous arriviez sur it.Gearbest.com et depuis euh, apparemment moi j'ai testé depuis ce matin quand vous cliquez cherchez Gearbest.com il n'y a pas de redirection vers un sous-domaine français euh, italien euh, espagnol et tout donc le site Gearbest est vraiment de retour mais pas vraiment de retour encore une fois il est de retour mais ça pue la merde puisque bah, vous le voyez le site Gearbest alors ils ont récupéré la base de données puisque bah, vos comptes sont encore valides vos commandes en cours sont encore en cours vous voilà, alors, euh, tout est refonctionné comme ça, et puis bah, Gear, la preuve qu'ils reviennent sans revenir ça veut dire que Gearbest est en ligne mais c'est quand même le seul site de tout le web qui ne parle pas du 11 novembre quoi. C'est quand même le seul site chinois où à 3 jours, à 2 jours du 11-11, vous en mettez pas plein la gueule. Ça veut dire qu'ils bah, ont réussi à remettre la base de données, ils ont réussi à mettre le site en ligne. Il est encore en ligne avec l'ancienne base de données. Donc on aura accès à son compte, à ses commandes pas livrées, à, voilà, à tout ce que vous n'aurez jamais. Bon, est-ce que ça sent bon ou pas bon Ça sent le sapin, surtout, en défense de sentir le caca. Ça sent le sapin. C'est-à-dire, bon, ils essaient de revenir le site. Après, est-ce qu'ils pourront se relever Non, non, ils ne pourront pas se relever, malheureusement. Je suis désolé, mais euh, ils ont trop de passifs. Je ne suis pas sûr que les gens ont encore confiance, même si je pense que tant les gens commanderont. Je veux dire, pendant un moment, quand je... c'était l'époque des HYIP, c'est Haute, Right, Investment, machin, au rendement, il y avait quand même un mec qui avait monté un site pour la blague qui s'appelait Scam scam investment, et les gens mettaient de l'argent quand même, toi pour dire donc les gens, il y a toujours des gens qui vont commencer sur Gearbest, mais là ils se remonteront pas au niveau du prix, au niveau de on voit même Banggood, hein, ils ont vraiment vraiment de mal et tout, euh, AliExpress est en train de tout défoncer, hein, je veux dire, ils ont maintenant, c'est pas parce que je bosse avec eux mais il y a quand même un service qui est quand même relativement de qualité, il a peut-être les litiges il y a un paiement sécurisé et tout, enfin, il y a quand même pas mal de garanties qui font que tu reçois pas ton produit que tu reçois pas le bon pas la bonne couleur qu'il est cassé, et tout, il y a quand même des services, il y a des entrepôts en Europe et tout, et je pense pas que pour des petits outsiders comme ça, ils arrivent à se remettre un peu sur le flot. Mais bon, Gearbest est de retour, le site est en ligne. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, je peux vous vous dire, c'est une nouvelle. Voilà. C'est une news, une news, bonne news, mauvaise news, on sait pas, mais c'est une news, voilà. Bon, on ne pourra pas passer à côté du 11 novembre, bien évidemment, la grosse promotion de l'année avant Noël. Alors, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que bah, vous allez faire de très très bonnes affaires, vous allez pouvoir acheter des trucs à prix d'enfer, bien évidemment sur AliExpress, il y a quasiment tout, il y a des prix complètement frappadingue, il y a des promos, des soldes et tout, la plupart des marques avec qui on travaille en plus maintenant ils ont des entrepôts en Europe, en Espagne ou en Pologne et tout, ça veut dire que bah, les prix sont TTC, les prix sont, l'expédition va être rapide et tout, enfin... Il y a vraiment, euh, pour en tant que client, c'est une aubaine d'acheter des cadeaux à bon prix, de dire même si je les garde et que je les sors qu'à Noël et tout, il va y avoir vraiment de bonnes affaires à faire et moyen de se faire plaisir. Après, pourquoi c'est pas bon bah En fait, c'est pas bon pour tous les commerçants qui font leur beurre. Entre novembre et décembre et qui compte sur Noël pour se renflouer. On sort d'une période de Covid, le business a été très compliqué pour beaucoup de personnes. Je parle au niveau des magasins physiques, mais même des magasins en ligne, des choses comme ça. Ils disent voilà, novembre et décembre, c'est là où on va rattraper notre année, où on va gagner un peu de pognon. Voilà, avant les soldes du mois de janvier et tout ce qui ne sera pas vendu, c'est le moment de se faire plaisir. Généralement, les prix sont corrects, mais voilà, c'est pour un moment pour les commerçants de gagner un peu de pognon pour se renflouer pour Noël. Bon voilà, je vous cache pas que 11 novembre, beaucoup vont se ruer sur AliExpress, sur la Chine et les vendeurs chinois, et euh, bah, à Noël, vous allez acheter un peu moins, euh, on ira un peu moins à la FNAC, à Darty, à des choses comme ça, dans les grands magasins, où, euh, voilà, on achètera l'essentiel, mais beaucoup vont faire attention et ça risque encore une fois de, de faire l'effet boule de neige, où, ben bah, oui, vous, vous allez faire de très très bonnes affaires, moi le premier, hein, on va acheter plein de trucs, on va se faire plaisir, euh, voilà, là, mais ça va laisser sur le carreau pas mal de commerçants, et ça va encore engrainer où pas mal de commerçants pensaient se refaire à Noël, ils vont moins se refaire que prévu, et ça va encore une fois, voilà, c'est un effet boule de neige, là, après Covid, qui est un peu compliqué. Alors, bien évidemment, vous, il y a le 11 novembre, après, il y a le Black Friday, le 26... Alors là, ça va être tous les Chinois qui vont nous faire du 11 novembre, parce que c'est une fête qui est créée par les Chinois, par les Chinois, pour les Chinois, et j'ai perdu mon stylo, mais je m'en fous, j'en ai un autre là, voilà. Et, <rire> et euh, après, il y a le Black Friday, encore une fois, qui va arriver, donc là, la fête très américaine, donc si vous reste encore un peu de thunes, vous aurez une deuxième chance au Black Friday. Ouais, je ne suis pas convaincu que ça prenne beaucoup, mais là, l'intérêt, c'est que ça sera tous les produits que vous ne pourrez pas acheter sur AliExpress, vous pourrez trouver pour le Black Friday pour le 11 novembre. Donc, euh, pour le, le 26 novembre. Donc, euh, voilà, on aura du Amazon, il y aura certainement du Cdiscount, des choses comme ça. Donc, encore une fois, l'idée d'enfoncer le clou encore un peu plus sur tout ce que tu n'auras pas trouvé en Chine. Ben bah, oui, oui, en, en, en, en tant qu'égoïste, on va dire « Ouais, moi, je fais une bonne affaire, je m'en fous. » Mais non, parce que malheureusement, bah, voilà, il euh, y a pas mal de, de commerçants et de boutiques qui risquent de ne pas se remettre de ces années un peu compliquées et euh, ne vont pas se renflouer avec Noël. Bah tant pis, hein c'est ce que je te dis. C'est le jeu, hein c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, le euh, JT Geek, il euh, y a toujours la boutique sur JT Geek. Alors, vous avez JT Geek en haut, vous tapez euh, JT Geek Shop. J'essaie de vous mettre un petit peu toutes les montres que j'ai testées et tout. J'essaie de vous mettre un peu tous les produits. Là, je ne vous cache pas qu'avec le 11 novembre, au niveau des reviews, c'est ras la gueule jusqu'au 11, voire le 12. Après le 12, j'ai un peu de repos jusqu'au 15 au niveau des reviews, mais j'ai encore reçu plein de produits, là, et tout, enfin bon, euh, ils sont tous zénères, là, en ce moment, mais bon, voilà, encore une fois, on sort d'une grosse période de disette, je peux dire non à personne, il euh, y a du boulot, je le prends, et puis, ben bah, voilà, après, donc je ne fais pas énorme il n'y a pas énormément, moi, moi et Nico non plus, il hein. n'y a pas énormément d'articles sur JT Geek, il y a le blog euh, Les Magouilles, bon, j'essaie de poster un peu de temps en temps, euh, voilà, il y a moins, on est un peu moins présent euh, sur nos réseaux, mais on est à fond sur les vidéos, parce que, voilà, il y a... Il va y avoir une grosse pointe de trafic, là c'est évident, avant le 11 novembre, tout le monde va chercher un peu des cadeaux sur Internet pour essayer d'avoir des bons plans, des codes. Je viens de perdre, non, je ne parle pas du monde, deuxième crayon. Euh, donc là, beaucoup vont chercher, on a pas mal de codes promo, on a des codes promo influenceurs, on a la vidéo AliExpress et tout, qui va tomber le 10, donc demain. Il ouais, y, a, y a de l'engouement, donc malheureusement, c'est Noël avant Noël, on ne peut pas ne pas passer euh, de la négation de la côté, voilà. Bon, on parlera des reviews de la semaine, le test du Ultonic T10, un robot aspirateur, encore une fois, avec sa station, qui aspire un peu les déchets. Alors, le problème, c'est que bah, Ultonic, il est très bien ce produit, il est très bien placé, mais il arrive un peu à la fin de la bataille, où bah, vous en avez toujours beaucoup. Alors, l'intérêt, c'est qu'il y a un gros, gros code promo, mais bon, un gros, gros code promo à allié euh, Amazon avant le 11 novembre... Bon, peut-être qu'on peut le trouver sur euh, AliExpress, ce produit-là. Le prix est pas mal, hein, il est assez intéressant, on a quand même 100 balles de remise. Donc ça fait un produit à 399 euros TTC livré à Amazon. Si vous n'en avez pas encore un, il est clair que c'est un très très bon produit, qui est un aspirateur à sac. Le prochain aspirateur avec une base comme ça sera le... Arnagar pour le 12. J'ai dit le 11. Hein, j'ai dit non C'est pas possible. J'ai aussi une tablette euh, Valking là. J'ai reçu tous les produits Yougreen, Ils ont demandé trois produits en vidéo green Et j'ai la vidéo euh, la marque Aquara aussi. Qui a une caméra IP avec trois capteurs et tout. Là j'ai dit 11 novembre. C'est pas possible. Euh, Black Friday. Après il me reste. Bon, ça sera 15 jours entre les deux. Je pourrais mettre un max de review. Mais sinon. Euh, sinon c'est non. <rire> voilà. Mais voilà. Donc euh, si vous l'avez pas vu. Vous pouvez aller voir la vidéo la vidéo de dimanche, la vidéo euh, IVC VPN, bien évidemment, une vidéo qui a bien marché étonnamment je vois au niveau des retours pas mal m'ont dit qu'ils l'avaient pris quoi qu'ils qu s'étaient laissé séduire notamment pour la Formule 1 ou les choses comme ça et tout et bah, c'est vrai qu'on voit que malgré le, le cheptel, alors là on voit que les gens s'abonnent pas j'enrai la vidéo on voit bien dans, quand je vois mon taux de rebond ça veut dire que les gens regardent la vidéo mais plein j'ai 80% de qui, gens qui regardent la vidéo qui sont pas abonnés quoi c'est-à-dire que les gens qui sont abonnés on sait pas <rire> c'est peut-être parce que c'est des fois abonnés vous avez peut-être raison en fait <rire> mais voilà on voit que ceux qui sont abonnés s'en battent les couilles ils l'ont déjà ils ont déjà vu la vidéo. Mais voilà, on a du nouveau, le titre est un peu putaclic et tout, et euh, pas mal l'ont encore pris en disant, bah pour 50 balles, c'est une très bonne affaire. On a amené ça <coughs> différemment avec Yves -y de Ils m'ont dit, ouais, on fait la vidéo, il bah, faudrait essayer de trouver un truc un peu nouveau, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau cette vidéo. On a amené comme ça, la vidéo a bien plu, et si ça vous plaît... Ça me plaît. Ça me plaît parce que ça plaît à IVC. Ils, euh, ils doivent vendre. Ils ont leur lien là. Ils doivent faire leur quota. Ils vont nous en remettre encore. Ils vont me remettre un petit billet à la fin du mois pour le Black Friday là. Tout va bien. <rire> bon, on parlera bien des deux montres du jour. La montre. Les deux montres hommage. La Pagani 007 et la Black Bay Steel qui sont deux montres juste incroyable, incroyable, magnifique, et j'en je, reviens, je suis assez d'accord avec certains des commentaires qui me disent, c'est pour ça que tous les, euh, les gros youtubeurs, ou ceux qui font de la montre et tout, ils en parlent pas, parce que, bon, euh, je cache pas, moi j'ai ma, mon Omega là, <rire> Master. j'ai un problème de chrono, c'est vrai que je l'ai mis dans une boîte avec déménagement et tout, je m'étais pas servi depuis longtemps, j'ai pas fait de service depuis que je l'ai acheté en 2011-2012, j'avais le chrono qui était cramé, nanana, alors je l'amène, hein, il me il fait oh, voir la pièce, voilà, là, là c'est cassé, il faut commander, on hein, recommande euh, 250 balles. <rire> de réparation et là j'ai dit je peux me chez ah non il y a un autre truc là je suis oh, putain ça va me coûter une blinde enfin bon la montre a une valeur donc au pire je la revendrai ou... voilà, c'est le monde qui a de la valeur donc il faut quand même l'entretenir mais c'est là où on voit voilà, la moindre réparation dans une montre haut de gamme c'est vite 200-300 balles à chaque fois donc bah là pour 150 balles on a quand même une très jolie montre avec un mouvement Seiko ou Miyota les montres sont très quali franchement au rapport au prix, le bracelet, le coffrage, et dedans, ça reste du Seiko NH35 ou du Seiko NH36. Et ben au pire, euh, il faut changer, réparer. Tu commandes sur internet, ça vaut 40 balles. Tu l'enlèves, t'enlèves les aiguilles, t'enlèves le cadran, tu mets sur le nouveau mécanisme, tu le remets dedans, t'as fait la blague, quoi. 40 balles plus la main-d'oeuvre, voilà, au pire, euh, pas 10 balles de main-d'oeuvre trouve quelqu'un qui sait faire, ça va pas te coûter une blinde, quoi, à réparer, et t'as quand même une très jolie montre. La, la black-based steel, elle, elle est incroyable, tout en métal et tout comme ça, Pouah, voilà, vraiment... Euh, voilà. Donc moi, aujourd'hui, je porte la, la Solar, que je dois vous faire le, dans deux semaines, je pense, Puisque je devais aller chez l'horloger, on devait la démonter pour voir la... Alors il n'y a pas de pile dedans, mais il y a un condo, bien évidemment. Il y a un capacitor, puisque la montre se recharge au soleil, mais la nuit, il n'y a pas de soleil, donc elle ne s'arrête pas. Donc il reste. Et ça doit être le même condo, à mon avis, qu'on doit trouver dans les montres kinétiques. Donc c'est intéressant d'aller voir l'horloger, de l'ouvrir. Je ne l'ouvre pas moi parce que comme elles sont garanties et neuves et qu'elles sont. Enfin quand... Je les garde, mais à la base, elle n'est pas à moi. Elle est encore assez co cool. Donc euh... tant que j'ai pas fait la review, en théorie, elle n'est pas à moi. quoi. Donc euh... je voulais l'ouvrir, après je me dis oh, pour la garantie, l'étanchéité et tout, je préfère que ce soit un spécialiste qui le fasse même si bon pas très compliqué pour des raisons de voilà hein, on est d'accord donc ces deux montres qui sont incroyables et euh, qui n'ont encore rien à voir avec les montres incroyables du jour qui sont les deux montres folles des dates Seiko ou Miyota alors oui je suis dans le putaclic au niveau du titre mais quand vous allez voir les montres vous allez me dire mais mais GLG, euh, c'est impossible de ne pas acheter une des montres, là, que nous a présentées. La IEW IA, IA, euh, 515 ou la IEW 589. Deux montres qui sont incroyables avec le day date, c'est-à-dire le jour et la date. Du mouvement Miyota ou Seiko NH36. La montre plate, comme ça, trop jolie, IEW, elle est trop trop belle, trop magnifique, incroyable. Alors je la garde pas parce que j'attends les deux Sigul là qui vont m'envoyer. Euh, voilà, je veux dire, euh, on a Rance, j'ai réussi euh, à avoir Sigul euh, en marque. Euh, voilà quoi. <rire> Ceux qui connaissent pas euh, comprennent pas. Ceux qui connaissent se disent ah ouais. <rire> Seiko, Sigul, euh, c'est ma deuxième. Enfin pas gagné, c'est acté maintenant. C'est bon. Euh, I&W, bon je pense qu'il y aura pas trop de soucis. Euh, Seiko et Sigul. Euh, Bon, ça fait quand même, euh, voilà, quatre marques déjà qui rentrent. Baignard, euh, c'est presque acté aussi, hein, euh, avec Baignard. mais enfin, encore une fois, Baignard, c'est les mêmes usines que Pagani, hein. on m'a sorti le truc tout à l'heure, j'ai oui la fois, enfin, je vous ai dit, je crois que le mec, il m'envoyait trois Pagani et une Baignard, parce qu'il m'a dit que ça faisait partie du même groupe, donc il veut aussi que, voilà, donc euh, ça fait 5 euh, cinq, cinq marques, là, déjà, qui, donc, Quelques marques commencent à devenir un peu sérieuses. Et la marque IEW, et la deuxième là qui ressemble à la Hublot, Pouah, laisse sauver, vous allez voir, elle est trop belle, elle est trop bien finie et tout. Et des montres là à 100 balles en promo. Enfin, vous allez voir la vidéo, vous allez voir la vidéo aujourd'hui, vous allez me dire, ah voilà, ouais, là jeudi, il y a quand même moyen de, de moyenner. Bon, on parlera un peu des news du jour. Alors apparemment, il devrait y avoir un nouveau Poco F3, donc une nouvelle déclinaison du Poco F3, et le M4 Pro 5G. Alors bien évidemment, toutes les rumeurs vont dans le sens où ce Poco M4 Pro 5G ne serait qu'un Redmi <rire> qu 11 un Redmi, un Redmi 11 plutôt. Ne serait qu'un Redmi 11 rebadgé. Poco a toujours fait comme ça, donc il n'y a pas de raison que ça soit différent. Est-ce que ça sera moins cher est-ce que ça sera une meilleure affaire et tout A voir, encore une fois. Bon, Poco marche très très bien en Inde parce qu'ils arrivent à fracasser les prix. Après, entre du Redmi ou du Poco, il faut vraiment qu'il y ait le prix. Mais en Europe, on arrive à des prix qui sont relativement proches. Donc, autant prendre un Redmi, hein, quitte, à, quitte à faire. Bon, on parle des reviews à venir. La Redmi Watch 2... Light, donc là, elle tombera demain pour vous, la vidéo est prête, je l'ai envoyé. elle me dit « Très bien, euh, tout, toutes les cerises, elles sont toutes bien, elles sont toutes sympas, mes cerises en ce moment-là. Ah, » Je leur envoie les vidéos, tout le monde me dit « C'est bien, tout le monde est content, bien, ouais, trop bien. » Enfin je sais plus ce qu'elle me dit « Oui, il faudrait. » Je dis, Non, mais c'est bon, aspirateur, ça va. Je suis le, le spécialiste autoproclamé des aspirateurs, je veux dire, je sais les tester. » <rire> voilà, non, mais c'est toujours pareil. Café, ma... eux, ce qu'ils veulent qu'on voie, c'est l'aspiration, tu sais, qu'on fasse des tests de, de liquide si besoin. Ah, en parlant de liquide, je vais recevoir un nouveau aspirateur balai liquide d'une autre marque qu'on avait déjà fait. Euh, non, la, la marque Red En fait, la marque Red on avait déjà eu un produit, mais le vendeur a disparu, donc on a gardé le produit, on n'a jamais fait la review. Et euh, là, ils ont un autre produit euh, aspirateur et tout. Donc, euh, voilà. Mais bon, pour ne euh, voilà, pas mélanger un peu. Donc, voilà, aspirateur, on, euh, je sais faire. Redmi 2 Lite, la montre, s'est fait. Le Dreamy V12 Pro qui tombera à la vidéo du 11 novembre. Le L'aspirateur balai le plus puissant que je n'ai jamais testé avec 32 000 euh, PA. C'est-à-dire, au niveau de l'aspiration, généralement, on est au niveau des 25 26 000, d'accord Là, on est à 32 000. Il fait moins de bruit. Il se démonte super bien. Euh, le tube, il est en fibre de carbone et tout. Enfin, une bombasse, vraiment une bombasse. Euh, le V12 à côté euh, poubelle, hein, je veux dire, le V12 Pro, déjà mon, déjà mon T2, euh, je réfléchis en me disant Attends, j'ai un, un, T... un T20, moi. T20 est vieillot, pas aussi bien que celui-là. Alors, le, la, la gamme T de chez Dreamy a la batterie amovible, alors que la gamme V, en fait, n'a les batteries qui sont dans le châssis, comme ça, que tu peux pas remplacer. Pour peu que ce soit un argument, euh, je veux dire genre de batterie, euh, tu ne recharges pas tous les soirs non plus. Donc voilà. Ensuite, il y aura une vidéo pour Sélé Deal, euh, les promos du 11 novembre je suis pas, je suis un peu comme Ivesi, hein. je l'ai fait, franchement, je prends l'argent, <rire> voilà, je prends l'argent, je l'autre, elle m'écrit, elle m'a dit, ouais, on fait une vidéo pour le 11-11, pour des clés et tout, dit, mais c'est encore, c'est comme Ivesi, tiens, encore, j'ai mis les gens, ils achètent pas, c'est pas possible, ouais, mais on veut donner de l'argent, Je ben bah ouais, enfin bon, là, c'est le 11-11, du coup, je leur prends un peu plus cher que d'habitude, pour, pour le principe, tu vois, je suis en, en jour férié aussi, euh, le 11 novembre, comme vous, hein. je suis en, je pas payer d'où mais voilà. Je dis ouais bon, je de sais je dis voilà, tant, ok on prend. <rire> bon ben voilà, c'est la vidéo encore pareil, acheter une clé, faire voir qu'on peut installer sur Windows. enfin En plus c'est toujours la même vidéo qui tourne. j'ai installé Windows déjà dix fois, c'est bon maintenant. Et euh, je mets la même vidéo et tout, et hop, j'explique code promo, euh, je mets en ligne, euh, je prends mon billet, et puis voilà, comme il va si ici il, si, il va encore une à la fin du mois. J'sais, moi je veux bien, je vais encore faire un truc, euh, je vais essayer de bricoler une vidéo, mais. Je suis pas convaincu, tu vois, je veux dire... Mais voilà, après, je pense que s'ils si le font, c'est qu'ils vendent, hein, donc... C'est qu'au niveau des vues, il y en a qui achètent et qui utilisent, donc... Hein, voilà, après, euh, il hein, faut, faut manger aussi, hein, voilà. Et enfin, il y aura le Arnagar, <rire> pas confondre avec le Trafalgar, mais, euh, le Harnaga, robot, euh, robot aspirateur avec la station et tout, voilà. Et après, ce sera tout. Midéa, on n'a pas de nouvelles pour le 15. Euh, on va voir. Elle va s'énerver au dernier moment, là. Elle va revenir en, en route, là. « Ah, oh, oh, vite, il faut faire la vidéo !» J'ai dit « Bah, tu payes, après, euh, laisse-moi 3-4 jours, là, le temps de survivre. » Voilà. Bon, du coup, mon blog, les magouilles. Je vous ai fait un super article. Alors, je ne l'ai pas vendu comme un article Mindset. Je l'ai vendu comme euh, mon T-shirt CEO, là, que vous découvrirez peut-être la vidéo de demain, je crois. J'ai acheté ce T-shirt-là, qui m'a vu faire Et j'ai fait un article Mindset pour essayer... Euh... Mais c'est parce qu'au début, je voulais surtout mettre le T-shirt. Et après, j'ai dit, voilà, euh, comment réussir, euh, changer les projets, les machins. Donc, c'est un gros article Mindset. Et beaucoup l'ont découvert, parce que le titre est un peu putaclic, c'est genre le t-shirt euh, qui te fera passer euh, du jeune CEO, du jeune entrepreneur au CEO. CEO, ça veut dire PDG en Américain. Euh, beaucoup ont regardé l'article pour le, le côté putaclic, et l'article est plutôt pas mal, et j'ai bien cartonné au niveau des vues, voilà. Donc si vous voulez un peu mindset, de motivation, allez voir cet article, vous allez être surp surpris. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, vous allez croire que c'est un t-shirt, en fait, pas du tout. <rire> l'article, il n'est pas du tout là-dessus. C'est juste à la fin, je dis, ben voilà, je vous mets le t-shirt ici, parce que j'ai fait l'article. Bon, au niveau des podcasts, qu'est-ce que ça donne Ça va au niveau des vues Je parle du, du truc podcast, hein, de ceux qui veulent se lancer Que je dis, voilà, le mec qui lance son podcast demain, il va faire une vue Lui, quoi, tu vois Et ben, euh, moi qui en fais 80 Je me dis, oui, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 80 fois plus Que le mec qui va se lancer Et mine de rien, chaque petite victoire est une victoire 80, 78, 62... 77, euh, 55, 54, ça dépend, 119 105, ah oui, ça l'a bien marché, voilà. Et puis ça sera, ça permettra de, voilà. On parle de tout et de rien, on essaie des choses, certainement pour l'année prochaine. Hein. Une fois que j'aurai posé mon rythme de review, qu'on aura un certain nombre de partenaires, hein, parce que là, les mecs commencent à booker décembre, hein. Alors, on voudrait une vidéo pour le 20 décembre, Je <rire> ouais, arrêtez, j'ai encore pas fini novembre. <rire> voilà, une fois que j'aurai mon nombre de reviews, qu'on toi on arrivera à faire une dizaine de reviews par, par mois, et ben après euh, je pourrais euh, relancer le, les vlogs, les articles, les trucs, les articles écrits et tout, j'ai plus le temps de rien faire, hein. pas le temps d'aller chier hein, pour vous dire, euh, bon, comme quoi, euh, au niveau de pas de temps que j'ai, <rire> Obi-Wan, <rire> le niveau de pas de temps que j'ai, <rire> bon, euh... <rire> oui mais il hey, y avait tous les mots, après il faut juste, les... tu te démerdes, hein, tu le mets dans l'ordre. Bon, Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Vous retrouvez bah, les articles, les vidéos. Euh... Ça vous a bien plu, ça Alors, j'ai acheté des mini-gants. <rire> On dirait des... Euh... Alors non, c'est pas des capotes de chinois. Arrêtez avec vos conneries. C'est des petites boîtes comme ça. Alors, j'ai pris la boîte de 40. Il y avait trois tailles. S, M, L. J'ai pris M. Parce que je me suis dit, voilà. Donc, tu mets comme ça. Toi, comme ça. Et tu déroules... Euh... Bah, tu déroules comme un, comme un déroule, quoi. C'est en silhouette, en silicone. Être... C'est comme les, enfin, les capotes. Ah ouais Non, non, oui, c'est ça. À part que, bon, il y a un peu de, de talc au bout, tu vois. Et ça permet, quand tu testes les trucs, d'éviter de mettre des, des, euh, des traces de doigts partout. Et comme certains m'ont fait remarquer, quand tu démontes les mécanismes, ça évite, comme tu as souvent de la, de la transpiration sur les doigts, euh, de mélanger des liquides à tout ça, voilà. J'ai acheté, ça vaut rien, hein, ça vaut genre 50 centimes, ou voilà, truc à un sac. Et il y a plein de dedans, et ça permet de faire la vidéo avec les gants et tout, là. Ah, je, je me sens plus pété, là <rire> Je me sens plus. Mais... Ah, j'ai les outils, les machins là, les trucs, les tournevis. J'ai une machine à BPM pour calculer les pulsations des montres automatiques. Donc ça, je vous la garde un petit peu euh, sous le coude. Là. Je sortirai quand j'aurai le temps. Mais comme ça, on pourra avoir le temps que est-ce qu'elle avance, qu'elle euh, avance, qu'elle recule. Comment veux-tu Voilà. Non, mais si elle avance, qu'elle retarde, de combien de millisecondes par jour et tout en fonction des mécanismes et tout, permettra d'appuyer, tu vois, d'arriver en disant voilà la précision de cette montre là. Regardez, elle est à tant de millisecondes et tout. Par exemple, tu vois, pour comparer. Alors ça marque avec les montres automatiques, ça vraiment c'est un système de micro et tout. Euh, voilà. Mais euh, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas pour moi. Là, je suis en train de vous préparer un truc pour l'année prochaine avec les montres. là. Certains me voyaient arriver gros euh, avec mon tank là. Ils <rire> putain, enculé, il est en train d'arriver avec son. <rire> là, je vais tout défoncer, vous allez voir. Hein, on, va... on est en train de. Si ça marche bien, on refait le coup des smartphones, mais avec les montres. Voilà. Au, Au pire. Bon, allez, on parle un peu des films et séries télé de la semaine. J'ai découvert une série télé qui s'appelle Hack. C'est pas mal, c'est euh, aux états unis une vieille qui est euh, comique, mais bon, qui est un peu sur le déclin, parce que c'est toujours les mêmes blagues, et qui cherche une, autre, une, autre, une auteure, apparemment, on dit comme ça. Donc elle trouve une jeune, là, comme ça, puis au début, elles ne s'entendent pas, il y a un malentendu, puis voilà. Non, mais c'est assez trash, c'est assez rigolo... Il n'y a qu'un épisode pour le moment, je vous le conseille. Voilà, c'est une petite série sympa. Le premier épisode est sympa, ça peut être bien en mode détente comme ça, si vous avez les Internet. J'ai commencé à regarder Finch. Alors, Finch fait partie de toute cette série de films qui ont été faits avec Tom Hanks, qui ont été signés avec Apple. Alors, il y avait celui avec les sous-marins, avec les bateaux et les sous-marins. Ça, c'était sympa, tu vois. Là, on est plus dans un truc fantastique. C'est extrêmement bien fait, le robot et tout, au niveau des effets spéciaux. Mais il y a Tom Hanks, on voit qu'il y a du budget, hein. Franchement, ils se sont lâchés. Après, euh, après c'est chiant. chiant. Je crois que j'ai regardé un peu plus de la moitié. Non, c'est chiant. Après, c'est un road trip, tu vois. Oui, un truc, il faut s'échapper dans un monde futuriste. Il lui apprend à vivre et tout, euh, au robot. Euh, ouais, c'est gentil. C'est presque un film Disney. C'est plus un film Disney qu'un qu film Apple, quelque part, tu vois. À part que c'est Apple qui a dû signer. À mon avis, ils ont dû signer, je sais pas combien de films avec lui, en disant, on s'assure que les gens vont peut-être s'abonner ou regarder parce qu'il y a ton manque dedans. Ce qui n'est pas du tout mon cas. <rire> Moi, j'ai regardé pour le robot, bien évidemment. Non, mais voilà, il y a Tom Hanks. Bon, pff, ouais, ouais, c'est très bien fait. C'est sympa. Je pense que c'est un film en famille. C'est bien fait. Il y a de l'action, de l'aventure. Il y a le chien-chien et le robot. Et, et voilà, je regarderai la fin plus tard. Mais c'est vrai que, tu sais, quand tu as beaucoup de trucs à regarder, tu regardes un peu le début. Je, pff, je dis, voilà, ça va traîner comme ça jusqu'au bout. Tu sais, voilà, c'est un road trip aventure et tout, mais... Bon, ouais, voilà. Après, vous me direz si vous l'avez vu ou pas. Si vous l'avez pas vu, bah... Vu-le Vu-le, vu, vu, <rire> vu, vu Regarde-le Bon, on parlera également de l'Ultimate Fighting 268. Ah Ah oui, là, là on tient quelque chose. Putain, qu'est-ce qui était bien, celui-là Tous les combats étaient bien. Tous les combats étaient bien. Euh, Chinoise versus euh, Amérique, en plus, en mode final et tout, machin. Plus euh, la carte Usman Covington, donc la revanche, parce qu'il y avait déjà eu un premier combat Usman Covington, où Usman avait gagné. Et alors, il y avait eu, du dit, ouais, mais enfin, l'arbitre a arrêté, alors je ne peux plus continuer, alors qu'on voyait bien qu'il était au sol en train de se faire défoncer, quoi. Donc là, il dit, oui, on peut... Voilà, donc là, c'est la revanche. Bon, bah après, c'était assez était assez, fa était assez fair play. Même si, bon, il se, voilà, on voit qu'il se lançait des petits mots comme ça, mais on sentait que c'était assez fair play à la fin, comme à un moment, l'arbitre, si vous voulez rien en VO, euh, ou je sais pas, non, je crois que c'est pas en français, mais euh, il dit, vous, vous embrasserez plus tard. C'est tu sais, à la fin, il, il, il était tellement proche, il dit, vous, vous embrasserez plus tard et tout. C'est oh c'est bien, t'as bien battu. Tout, voilà. Mais c'était un très très bel UFC Et du coup j'ai passé ma soirée à regarder ça Je voulais regarder plein de trucs Et c'était tellement bien que j'ai tout regardé et comme ça dure 3h30 Même si t'avances les pubs machin Les cartes elles font 5 fois 5 minutes Plus les entrailles donc c'est 25 minutes par combat Il y avait deux, euh, deux ceintures à gagner Enfin bon voilà ça... Ça m'a pris du temps dans mon dimanche Ça m'a pas arrangé dans mon planning de dimanche J'ai bossé que dimanche matin Tu vois, j'ai bossé que dimanche matin Et le reste du dimanche, j'ai dit euh, Je profite un peu Bon, j'ai Alors, pas découvert la série Certains me disent, oui, c'est un peu comme euh, Jack Ryan, euh, short de ma grotte Alors comme j'ai répondu Attention, blague Il vaut mieux sortir de sa grotte Que sortir du placard Je vous la laisse, celle-là Je vous laisse réfléchir mais pas super facile, hein. vrai, enfin, il faut avoir un peu de culture. Voilà. Euh, je sais plus, c'est un critiqueur de youtubeur de trucs là qui fait des trucs. Il a dit, ouais, c'était sa série préférée, Chuck, qui était disponible aux États-Unis, qui arrive enfin en carte en Europe et tout machin. Alors, je ne connaissais pas, encore une fois. Alors, le truc bien, c'est qu'il y a les 6 saisons, il y a un fichier sur Internet de 30 gigas. Si vous avez un torrent comme moi, <rire> et que vous avez IVC VPN, par exemple, il y a un fichier de 30 gigas, il y a les 6 saisons dedans. Donc, c'est... Donc J'ai regardé le premier épisode. Alors, lui... Euh, merde, il joue le super-héros, la tout rouge. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, pas Flash. Mais il y a un... Oh, c'est un, un nouvel héros super alternatif. Et il joue dans ce, ce rôle-là, là. là. Tu sais, c'est des gamins, ils prennent le truc et ils deviennent adultes et, et super-baraques. J'ai oublié le nom, vous mettrez en commentaire. Euh, il joue là-dedans. Alors, bon, il est un peu... Voilà, il est un peu geek, concon -con et tout, c'est pas mal. Enfin, geek de 2 mètres, presque, je ne sais pas combien. Euh, elle... Oh, elle, mais c'est l'amour de ma vie hein. »« Qu'est-ce qu'elle est canon, elle oh, !»« déjà, les blondes, pour un mec qui vient en Thaïlande... »« Non, mais déjà, les blondes, ça a toujours été mon truc, là !»« Elle est bien, elle est bien gaulée !»« En plus, tu sais, les petites scènes, tu sais, sur son lit, là, tu sais... »« ah oh, je prends des messages avec sa petite culotte et tout, sur son lit et tout, là !» Nom de dieu <rire> Ça m'a énervé Ah elle m'a énervé J'ai putain mais qu'est-ce qu'elle a eu canon En plus Mais kung-fu et tout là Oh là là, qu'est-ce qu'elle a eu Mais je dirais même qu'elle qu est bonne, merde Qu'est-ce qu'elle est bonasse <rire> En plus, ça fait tout pour être bonasse avec ses petits couteaux et tout là. Oh là là Moi ouais. bon, j'ai regardé le premier épisode. C'est pas exceptionnel encore une fois au niveau de la série, mais voilà ouais, c'est gentil, hein, le côté geek, le côté. Voilà. Il y a quand même six saisons, ça, ça va pas être si nul que ça, mais voilà, de temps en temps, regarder un épisode comme ça, je veux dire, ce sera pas pire que Lucifer, des choses comme ça, mais. Ah, puis elle est trop canon C'est tombé Putain, oh, euh... vous l'avez rien avec son. Tu sais, dans sa chambre de. Oh là là, non, euh... pas en ce moment. J'ai mes machins. je machin. juste c'est ma période du mois, toi. Euh, Je suis en, en rut, fut voilà. Et j'ai continué Jack Ryan, alors Jack Ryan j'ai commencé l'épisode de... Alors j'ai commencé la saison 2 Parce que la saison 3 qui va arriver bientôt Épisode, alors, et là coup euh, c'est Venezuela, les russes, enfin tu sais euh, au début c'était euh, Là-bas vers l'Afghanistan euh, La Syrie, et là maintenant forcément C'est les russes, ils mélangent, hein, c'est tous les gros méchants De la planète et tout, ça se regarde Bien, euh, c'est pas mal euh... Remarque, premier épisode euh, était bien C'était elle qui jouait, euh, il me semble que c'est elle qui jouait après Dans... Euh... Millennium, un truc comme ça, je crois que c'est la même actrice, euh, Pas mal aussi. Hein. Mais on ne lui, lui a pas vu les tétons non plus, elle. Hein. On l'a vu de dos, un peu nude, là, mais euh, ça n'a pas suffi à m'exciter. T'es hein. moins jolie. Là, parce que la blonde. Quoi. Voilà. Bon. Et puis, et puis c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Pour ce mardi. Voilà. Bon. Euh. Mercredi, tranquille. Jeudi, le 11, 11. Donc, il y aura plein mal de vidéos mardi avec des codes promo spéciales pour les, euh, les influenceurs. Je mettrai tout ça sur YouTube. Il y aura pas mal de vidéos là jusqu'au 11 ou 12. Le 11, le 10, je crois, il y aura deux vidéos puisqu'il y aura la montre et la vidéo à l'express. Le 11, il y aura deux vidéos puisque il y aura le Dreamy V12 Pro et apparemment il y aura CDK Deal, voilà. Et le 12 normalement il n'y en aura qu'une, mais je suis en train de voir parce que j'ai reçu les tablettes. J'ai reçu pas mal de trucs, les produits Ugreen, les oh, pas mal de petits produits sympathiques là, voilà. Ça commence à se mettre un petit peu en place, après il faut juste qu'on arrive à trouver notre rythme de review, de ne pas accepter tout de prendre notre rythme de review, et de dire, voilà, on en fait 10 par mois, pas mal, et on les fait un peu mieux, j'ai essayé de les faire un peu plus court, à partir de, je sais plus c'est la vidéo de quand, mais j'essaie de réduire, forcément faut absolument que je tombe en dessous des 15 minutes, hein, parce que là, 20-25 minutes, faut, faut arrêter, faut que je tombe, faut que je sois plus court, plus concis, comme cette vidéo qui fait 30 minutes et ça suffira bien. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Encore une fois, merci à nos tipeurs, hein, qui typent euh, pas à volonté, mais c'est toujours les mêmes, c'est les meilleurs. Merci à tous ceux qui montront un pouce en l'air pour cette émission. Merci à tous ceux qui mettront un petit commentaire d'amour, puisque c'est toujours les mêmes, mais je réponds à tous les commentaires d'amour. Je mets des petits cœurs et tout. Trop bien. Voilà. Et moi, je vous donne rendez-vous, fin de Voilà pour le prochain JT du Geek. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral restez ouverts et surtout bon shopping hein <rire> allez bonne journée, bye bye